Nombre caché dans la colonne, 7 Nombre caché dans le grand carré, 2 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne, 9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 Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 4. Nombre isolé et nu.